monde, on se trouve pour un nouvel épisode, on est sur European Series 4 dans notre partie avec les Ottomans. Je regardais un tout petit peu, euh, qu'est-ce que ça donnait si... Le Portugal est un rival de Siak, et c'est pour ça qu'ils veulent bien rejoindre. Et Siak occupe des provinces portugaises dans ces terres-là. Je pense que ça leur fait très plaisir si jamais ils en recevaient une. Enfin, ils ne les contrôlent pas celle là euh, le Portugal étant faible, il a pris 22 de score de guerre et il s'apprête à me céder pas mal de provinces. Euh, je me dis que si jamais j'occupe le, le Portugal en soi, il devrait céder encore plus. C'est peut-être le moment de prendre un amiral, de rassembler mes troupes. Et de prier pour pouvoir passer le delta euh, Finalement le Mali a jamais rejoint la Koa. Euh, qui devrait être désagrégé vu le nombre de pays que je retire de force de celle-ci On a fait la paix avec You dans le dernier épisode Là je continue à écraser les armées que je croise qu'ils en refont à chaque fois, mais elles disparaissent tellement vite. Allez, un dernier petit coup de repas et on tente de passer avec tous ces hommes. C'est des bateaux de transport qui passent c'est des navires de commerce. Un siège de pouce qui tombe. D'ailleurs, si on a pris leur capitale, euh, Peut-être qu'ils seraient partants pour faire la paix. Idéalement, j'aimerais pouvoir passer ici. Ça peut se faire comme ça. Faut que je les occupe plus. Pas de soucis, j'ai des armées qui ne sont destinées qu'à ça. Ça n'ose pas m'attaquer sur les forts. <rire> J'avais pas vu, on n'est pas assez nombreux sur ce fort-là. Si on reprend celui-là, je risque de me faire attaquer quand même. Ah, c'est pas un fort d'ailleurs. C'est qu'une petite armée toute seule. Enfin, c'est une demi-armée plutôt. Fin de ce siège-là. Allons nous occuper de celui-là. On a combien là 40%. Moi je vous le dis, ils vont commencer à envisager de nous céder des provinces. Celle-là, elle vaut plus. 18,32. Ou alors, euh, je peux prendre un truc comme ça, sinon. Ça coûte plus cher. Est-ce qu'il y a des grosses provinces dans l'eau Celle-là, c'est une grosse province. Ouais, ce serait mieux de prendre ces deux-là. Et après, il me restera plus qu'à prendre. C'est aussi une grosse province. <rire> Faudrait que j'ai je... un passage terrestre. J'ai. Pas beaucoup de flotte pour transporter mes bateaux. Allez, on va juste attendre que soient soit parti. 7 février. Perdu un siège. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. Aïe, aïe, aïe, aïe on perd quand même. On va dire qu'ils vont se replier. Perdu 14 galères. Il y a trois petits bateaux, trois malheureux petits bateaux qui sont arrivés. Là, ils m'ont eu. Euh, côté Afrique, je vois pas grand monde. Là, ça passe. Je sais pas si j'arrive à glisser une armée. Gagne J'ai glissé une très très grosse armée. Euh, la deuxième ne passera pas, mais c'est trop tard, hein. je suis passé, je vais pouvoir céger Evora, tuer votre armée, votre petite armée de 36 000 hommes, et on va prendre Evora d'abord, ce sera plus facile de se déplacer après. Je n'aime pas tellement cher de votre peau, sauf si on arrive à s'en sortir euh, quelque part. Mon nez va bientôt partir. L'Espagne est en guerre contre Tlemcen et Marrakech. Quelle surprise Ils vont peut-être prendre Tlemcen. Ça fera un type de moi dans la coa contre moi. Et eh, et eh, et, eh. faut le voir comme ça. Bon mes galères se sont un peu sacrifiées mais Alors ça ça m'arrangerait tellement qu'on prenne le fort très vite Trop tard ils ont pris les rebelles C'est pas grave on re derrière eux Oula Ça c'était pas tellement prévu Je bien que vous occupez beaucoup de provinces à moi. Donc vous êtes quand même en train de vous faire assiger complètement. Disons qu'on prend ça. Alors 43. 4 de score de guerre. Ça se fait. Celui que le fort tombe. C'est pas tombé. Alors côté Afrique. Je pense que l'armée partit le temps que j'arrive. Gagner. Okay. On a perdu un siège en Inde. Plein de provinces légitimes. Ici, c'est pas le fort que je voulais qui est tombé d'abord. C'est pas grave. On va aller ici. Ah, le fort est tombé. Je voulais aller intervenir, mais c'est trop tard. C'est déjà tombé. J'ai vu le fort ne pas tomber C'est pas grave Ici ça n'est pas tombé non plus Ici Les hongrois vont probablement s'en charger Avec brio Découvrons de nouvelles provinces Ouais Sans soucis ils ont wipe l'armée J'ai trop de points militaires On pourrait prendre la baïonnette tout de suite Mais ça n'a pas l'air d'être un bon plan Oh, terres arables, marécage, prairie, terres arables, voilà, j'ai dépensé 1000 points militaires. Vous, coupez-vous en deux, prenons pas d'attrition pour rien, peu de chance qu'ils attaquent. Voilà, Evora est tombée, où est l'armée ouais, Braganse. Zamor, quel est le chemin le plus rapide pour Zamor, par là Voilà, ça c'est tombé. Là ils veulent bien me céder, même ça. Truc, ça risque de mettre Min, Yu et Jin dans la quoi. J'ai envie de dire, c'est pas si grave. On va faire sortir plein de gens. Ou alors, on dit qu'on prend des provinces par là-bas. Ça fait pas tellement de différence. Et si je prends juste le minimum, il y aura quand même Min Yu. Prenons ça. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a encore Pegu j'ai pris aucune province à eux. Voilà, euh, voilà, voilà, voilà. Là, il continuent à m'occuper, c'est pas si grave. Ah, je peux pas passer en ensemble. Je peux juste passer là-bas si ils continuent vraiment leur chemin loin. On verra plus tard. Palencia. Burgos. On va pas les suivre indéterminément par contre. Ah, on les attrape. Ça se trouve, on en la... attrape que la moitié en plus. Gagné. Quenta. avec la transdoxienne Jin a rejoint on a écrabouillé une armée entière Mongyang se rendrait si je le leur demande on a des Songhai qui se rebellent ici en voyant une armée Allez, refaisons les deux forts. Ne nous occupons plus d'eux. On pourra demander des territoires à portugais qui ne coûteront pas de surexpansion parce que colonie. Mongyang. Vous allez sortir de la quoi et me céder. On va vous laisser cette province. On va prendre le reste. C'est de là. On va s'arrêter là ou on en prend une de plus, pourquoi pas. Pas beaucoup de surexpansion. On est à 50%. Allez, il est temps de nous concentrer sur notre adversaire principal, le Langzang. Prendre sa capitale. On a 50% sur le Monomotapa. <tousse> Miao a rejoint, mine a rejoint. Du siège de Pegou et les la Sunt. Ça se répandait, euh, je serais pas mécontent. Hein. Est-ce qu'on prend des provinces à Pégou <rire> Je pourrais encore. Hein, prendre tout Pegou. Les accepterai. On fait encore plus de surexpansion. Du coup je vais affronter les séparatistes. Fin du siège de Lisbonne. Il y a vraiment beaucoup de monde dans la coa contre moi. Je dis ça, je dis ça, mais je fais pas très attention à les éviter. Après, le Portugal va sortir, ça va faire un gros moins. Est-ce que toute légitimisation avance Est-ce qu'il y a un affichage, des légitimations Oui. Ouais, ça m'a l'air de bouger partout. Euh, le Portugal, je pourrais le sortir tout seul donc, je veux que des provinces qui coûtent ri quasiment rien. Après, j'aurais juste à faire un chemin passant à travers le Monomotapa. Est-ce que je peux explorer à côté Non. Ah, le but là, on l'a bien siégé. Alors que j'ai rien fait moi personnellement. Je peux rien leur demander est ce qu'on les garde pour faire du score de guerre ouais ils sont à 99 faut que je rejette faut que j'attends avril 39 ripura rejoint la coeur contre moi Pas à Manine. La capitale est tombée. C'est très mauvais signe pour eux. C'est vrai qu'il faut que je passe la paix bientôt et je vais faire la paix en 39 points. Et c'est pas très compatible ça. Ça dépend combien de sur j'ai. 84, c'est vraiment trop. À moins de vouloir me recoller euh, je ne sais combien de rebelles. 28 ça je crois pas qu'il y ait une meilleure option et faut que que je prenne un truc genre comme ça ou comme ça 36 ou 32 32 a priori Pas qu'il y ait de moyen d'accélérer les légitimisations. J'aurais peut-être dû faire les guerres une après l'autre, parce que j'ai pris tellement de petites provinces que finalement ça me fait beaucoup, beaucoup de prix. Défection sunnite. J'ai la province, j'ai la légitimité sur Tafilat. Euh, je ne peux m'empêcher de me dire que Par conséquent Le Portugal Doit rendre la province légitime De ta C'est une mine d'or en plus je vais les sheets des territoires que j'ai récemment intégrés à ah, mon empire euh, pas sûr je sais pas d'où est ce qu'ils sortent alors euh, ces sheets j'en ai pas partout hein, j'en ai là et en théorie ils sont tous en territoire commercial dans le goût j'ai encore des trucs à mettre C'est des territoires du nœud du commercial du Gujarat. Oh, tous d'ailleurs. C'est ballot d'avoir essayé de les convertir. seule paix avec le monomotapa de toute façon euh, je peux pas vraiment lui demander trop de territoire j'aurai pas les, les, les la surexpansion hein, associée faut que je fasse la paix avec le langzang aussi et lui je pourrais lui demander plein de de petites terres le capital à mon avis elle est grosse demander tout ça par exemple Oh, 127% C'est fou ce qu'on peut demander Allez je voulais surtout cette province là aussi Effacer l'offre Donc je voudrais Ça ça ça ça S 32 ou 36 32 Et après on avisera hongrois nous occupent les provinces voilà donc objectif faire la paix avec le portugal soit directement soit indirectement avec objectif de de sur-expansion, pas ou peu, on va dire pas. Il ya probablement d'autres îles portugaises, donc on pourrait en donner une à Et siac, je sais pas ce qu'ils voudraient, truc comme ça par exemple, je pourrais leur donner ça. Euh... Ils m'ont pas donné de contrôle ou que ce soit dans cette région. Ils considèrent que ça, ça leur revient plus de droit qu'à moi. Je comprends. Et après, après, après, après, c'est tout. Hein. Ça, c'est pas considéré comme des colonies portugaises à mon avis. Ah, Il y a cette petite île là. Combien qu'elle vaut 3, c'est une province en plus, après tout. Faudrait juste que j'arrive à amener une flotte. Ça, Calva, il est parti Non, il n'est pas parti. Mais il peut partir juste comme ça. Hop, comme ça, ça booste mon score de guerre. Je pourrais demander ça. Ça fait 18, 18, mais. Franchement, le 18, c'est vraiment pas grand chose. Hein. On va demander ça. Hop. Et coalition. Par contre, je m'enfonce. Le Portugal pourra toujours. Et les Pays-Bas peuvent rejoindre la quoi Ça, ça craint. Améliorer les relations. Les Pays-Bas, c'est 100 000 hommes. C'est vrai que j'évite d'avoir les pays bas quand même Ce serait plus prudent Transfert de puissance je... Non c'est pas intéressant euh, Comment on rappelle un marchand On peut pas tant qu'il est pas arrivé En fait je peux transférer que vers le sud Pas vers le nord L'horrible peste en Anatolie, au début du XVIIIe siècle et au, au cours du XVIIIe siècle et jusqu'au début du 19e siècle, l'Anatolie fut affligée par des épidémies récurrentes de choléra et de peste bubonique. Euh... Grande peste s'applique en plein de provinces et ça... L réduit l'évolution mensuelle de l'économie, les réserves, les impôts, la production. Ça réduit l'agitation. Ou alors on tente de la contenir. Mais les gens sont moins pronds à se rebeller quand euh, ça me coûte d'éduquer, mais ça, euh, ça réduit l'effet négatif. On va tenter de la contenir. Alors on est copains avec les Pays-Bas, pas encore. Je pense que c'est parce qu'ils ont deux malheureuses petites provinces là-bas que ça les fâcherait tellement. Que je prenne des territoires. Particulariste Bengali. Qu'ils passent où ils veulent. Je ne m'en soucie guère. Magal a beaucoup de monde. Ça donne quand même des allures de coalition mondiale, à l'exception de l'Europe et de provinces isolées, de zones isolées en Afrique. Alors oh c'est juste la grippe. La peste bubonique euh, c'est plus embêtant. Oh ils sont encore assiégés les, Vén les Vénitiens. Je sais pas s'ils ont suffisamment de galères pour transporter des troupes et affronter les rebelles et gagner. J'ai plus de douane efficace. Alors... Euh bah Je sais pas trop ce que je peux faire pour les rendre contents. J'ai 5 relations. Oh, faudrait que je leur verse énormément pour les rendre contents. Je ferais bien la paix quand même. Ah, d'ailleurs, il me demande de faire la paix. Sinon, il m'a joué de l'astuce la de, de guerre. On va faire cette paix. Les autres, est-ce qu'on attend Non, on va tout légitimer. Il reste encore 200 points. Ça c'est le minimum syndical. J'aimerais prendre plus. On va attendre peut-être encore une année. Ah, Pays-Bas, ils me détestent vraiment maintenant. Ah, ah, ah. oh, Je suis très peur que la France puisse rejoindre. Quand j'ai vu la couleur, j'ai fait non, mon Dieu. Casus belli, colonialisme contre l'Espagne. Je risque pas vraiment de les attaquer. Hein? qu'on se le dise. pour ceux qui auraient des doutes Malaka ils sont à quoi contre moi malgré le fait qu'on soit plutôt copain Là, ils sont aussi dans les Moluques. Euh... Les Pays-Bas, ils ont d'ailleurs beaucoup de provinces dans les Moluques. Ils ont fait des guerres euh, récemment pour s'emparer de provinces. J'ai peur que, combien que j'améliore mes relations avec eux, ça n'y change rien. Les Portugais, les Espagnols, les Pays-Bas. Et puis vraiment de peuples indépendants, à part Brunei, Malacca et Siak dans l'Indonésie, tout simplement. Et un territoire à la Grande-Bretagne et puis il y a moi aussi qui ai des petites provinces euh, de temps à autre, ça c'est pas moi, ça c'est moi ça c'est moi aussi ils ont rejoint juste pour euh, se terrifier un peu un demi-million il y aura la Scandinavie, c'est pas le, le compte juste, mais c'est à dire que les Pays-Bas pourraient m'attaquer et avoir un demi-million de gens avec eux vers 400 000 hommes. J'ai intérêt à avoir des supports de poids. Soutien à l'indépendance, c'est une blague ça De Petit Grande-Bretagne est un partenaire mineur de Petit Guaras. Petit Guaras qui a fait des conquêtes importantes en train de tuer la France antarctique. Euh, bah, il a peu d'expansion agressive sur moi, donc pourquoi pas. Ça réduit la puissance de la France. Je trouve ça vraiment triste pour les, les gros pays, euh, genre la France, de se faire battre par des, des tout petits états qui ont su saisir l'occasion de prendre beaucoup de terres et qui après tuent une nation coloniale. Et je trouve ça étonnant que la France n'ait pas la... la possibilité de... De, de se défendre euh, simplement je sais pas trop avec qui m'allier euh, mais j'ai vais bientôt avoir fini les doigts voici Espagne, France, Bohème Viagian, Nagra Nouvelle Castille, ils sont de notre côté. Yémen, Lituanie, Pologne, Pays-Bas, Siak. Pays-Bas, ils sont contre nous maintenant. Et le mine, mais je pense que mine, euh, on est ennemi à vie. Transoxiane, encore beaucoup plus. La Corée, ils, ont pas, ils sont pas dans, dans ce classement-là. Ils sont bas, la Corée. 38 000 hommes, c'est faible. Le Japon, pareil, ils sont très bas. Je trouve ça bête de dire que les Yéménites, ils ont 100 000 hommes. Ils ont des territoires vraiment tout petits. Oups, je peux pas faire ça. On va faire euh, quelques bâtiments pour augmenter notre euh, limite terrestre. Donc, je vais des bâtiments qui rapportent ces deux le maximum. Ouais, C'est un ou deux sur les trucs de bateau. On va les trier en fonction de nombre de bâtiments restants disponibles. Voilà, armée, production. pour quelques-uns après c'est plus rentable commerce j'ai un nouveau bâtiment on est sur le meilleur à ce coup hein. ça commence à pas être rentable après à mon avis défense côtière est-ce qu'il y a un endroit particulier où j'aimerais avoir de la défense côtière on pour mettre sur Arta ça touche deux provinces Là aussi ça touche de province. Après je pourrais ajouter sur Bulka et sur euh, Biga par exemple ou l'autre en face. Euh, fort de niveau 8. Capitale ici ici celui-là aussi. Celui qui est là, on va en faire un là pour boucher le chemin, mm. oui on va le monter aussi, là aussi c'est des points qui protègent bien mon pays. Mm. Marine, j'ai de marins que serre, on va en faire une, histoire de dire qu'on en a fait. Alors ça c'est rentable, légèrement, sur quelques états. Après c'est des, des sous qui sortent pas de chez moi, donc peut-être que ça vaut plus la peine. Que de faire des sous qui rentrent. Ah, Ferrari a passé les, les Alpes et pris la mine d'or autrichienne. L'Autriche a grosso modo, été, grosso modo a été mangée par la Pologne de, de, du côté de la Hongrie. Tous les territoires que j'avais pas pris en fait. Sauf peut-être euh, Novsadek qui a été repris euh, de la Bohème. Ah la Pologne quoi Ah ça c'est bon à savoir. Si la Bohème voulait que je l'aide contre la Pologne, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça se tente. faut peut-être juste que je termine ma guerre avant. Et pour ça, faut peut-être juste qu'on attende avril 39. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se trouve bientôt pour le suivant.